Cette vidéo du dimanche 2 euh, février et en euh, rapport euh, enfin la suite euh, de celle euh, numéro 127 concernant euh, ce cher euh, coronavirus ce cher euh, virus qui nous fait euh, tellement peur il ya une euh, elle sera très courte hein, parce que cette vidéo sera très courte parce que euh, c'est juste euh, deux trois questions que je me pose et auxquelles vous pourrez peut-être répondre, je ne sais pas. Un deuxième avion est parti pour aller chercher euh, des gens contaminés ou pas, je ne sais pas. Ces gens sont déposés à Carrie le rouet qui se trouve près de Marseille. Jusqu'à là... Alors d'abord, pourquoi carrie C'est une petite île, très peu d'habitants, surtout une ville très euh, touristique. Hein Et on les dépose dans des camps de vacances. Un camp de vacances pour des gens qui sont soi-disant contaminés par un virus euh, qui se dit euh, grave, voire mortel. Que font ces gens dans des camps de vacances alors qu'on a préparé des hôpitaux exprès pour les accueillir Deuxième question. Est-ce que c'est vraiment un camp de vacances Parce que d'après euh, les ce que j'en sais, ben, euh, ça ressemblerait pas du tout à un camp de vacances, mais à un camp qu'on aurait euh, transformé. Ouais. Un camp. On m'a dit euh, je n'avais aucune preuve. Ben non, je n'ai pas de preuves, mais j'ai eu... Euh, je vois, je vois ce qui se passe. Et puis, euh, j'essaye de, de faire travailler euh, mes neurones. Et euh, je me dis que 1 plus 1, ça fait 2. Et je me demande si cette histoire de coronavirus n'est pas la porte ouverte à ces fameux camps qu'on a préparés depuis un certain temps déjà pour accueillir les gens et pour les emmener euh, vers une mort certaine qu'ils soient malades ou pas. Voilà. Alors, euh, je sais pas. On récapitule. Virus sensiblement agressif euh, théoriquement mortel euh, 15 jours d'incubation on va pas trouver un traitement avant 3 mois 4 on les emmène dans un petit village dans un camp de vacances c'est un camp de vacances ouais on appelle ça comme ça. C'est mieux que la, euh, la FEMA. Ouais, rien qu'en vacances, ça commence, ça arrive. Hein? Ouais, on, on, on, on va droit devant. Hein? Alors si vous vous arrivez pas à analyser euh, tout ce qui se passe, hein? parce que au final. Euh, les hôpitaux, euh, ils sont super, super, super équipés. Les hein, euh, filtres à microbes, les filtres à virus, les, les portes super euh, fermées, euh, tout, euh, ils sont en cloisonnement et tout, et tout, et tout. Ils sont prêts les hôpitaux. Hein non, ouais, ils ont vidé des lits exprès pour les recevoir. Les résultats des courses, on les met dans des camps. Est-ce que les camps sont adaptés pour ça va falloir faire déplacer les médecins. Ouais. Qui seront habillés euh, comme des cosmonautes en habit blanc, etc. Euh, pour aller voir ces gens dans un camp de vacances qui n'est pas adapté euh, forcément euh, à une maladie pareille. Si tant soit peu que cette maladie soit aussi grave qu'on veut bien nous le dire. Ou qu'on veut bien nous le faire croire. Voilà, écoutez euh, tes raisons, vous-même, vos conclusions, c'est à vous de voir, après tout, euh, je, je, ce n'est qu'un simple ressenti, une simple addition, toute simple, hein toute simple, hein selon les informations, toute simple. Et euh, on se dit que, bah, voilà, il ne pas tomber malade parce qu'on se retrouve dans des camps, alors qu'il y a des hôpitaux qui nous attendent. Non, on va dans des camps, c'est mieux. Non. Alors, euh, évitez de tomber malade hein, si vous ne voulez pas vous retrouver dans des camps. Pour l'instant, c'est les gens qui viennent de l'extérieur, qui sont dans les camps, qui sont dans les camps. Ouais, non, ouais. Mais de là à ce que ce soit euh, nous, euh, Français, euh, Enfin, français, c'est des français hein, qui sont là-bas. Hein. De toute façon, -bas, ils ont la mauvaise idée d'aller en Chine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, s'il y a l'idée il Avant, ils ont découvert que certains n'étaient pas malades. Non, c'était juste une grippe. Ouais, non, ils n'avaient pas les, les symptômes réels du coronavirus. Bon, ceci dit, les symptômes réels du coronavirus, comme je vous l'ai déjà dit et que je vous le répète, c'est une grosse grippe avec une bronchite. Voire une pneumonie au plus, hein? mais c'est très grave, très grave, très grave. On ne soigne pas, on ne soigne pas, on soigne pas. Non, non, il est résistant le virus, il est résistant, ouais. Donc, euh, on nous prépare les camps, ça y est, un hein? Hein? camp de vacances transformé, forcément, hein? transformé. Alors, je me pose la question que font des gens malades dans des camps de vacances Ça, j'aurais bien la réponse. Hein? Je, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Alors qu'il y a des hôpitaux, euh, je vois pas ce que font les gens malades dans des camps de vacances, ça, euh... je comprends pas, je comprends pas. Enfin, si je comprends, mais euh, bon, c'est à vous que je pose la question. Histoire de voir si. Euh... il y a. si les endormis se réveillent un peu. Et euh, surtout s'ils si, euh, veulent bien ouvrir les yeux, parce euh, qu'ils qui se réveillent, qui ne se réveillent pas, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, euh, éveillé ou pas éveillé, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut ouvrir les yeux, regarder autour de soi, écouter, et euh, faire un, en tirer une conclusion. Mmh. C'est plus compliqué la conclusion parce que la conclusion risque de ne pas être agréable à entendre et à comprendre et à, à digérer. D'autant plus que ça fait des mois qu'on en parle. Et ouais, ça fait des mois. J'ai fait la vidéo sur le sur les camps. On m'a pris pour une aïeurie, allu, une, une hallucinée. J'avais pas de preuves. Je n'avais pas de preuves. Mais bah non, c'est la télé qui vous les donne les preuves. Vous voyez, je pas besoin de vous en donner les preuves. Hein. J'avais mis, mis des liens, hein, mais je n'avais pas besoin de vous en donner les preuves. Hein. C'est euh, les informations qui vous les donnent. Ouais. Alors, si vous ne vous posez pas de questions, il y en a euh, à carrie le qui se posent des questions. Il y en a, ils se disent, oh, ils sont confinés, il n'y a rien à faire. Ils sont confinés. Les gens disent, ils sont confinés dans un camp de vacances. Ils sont confinés dans un camp de vacances. Jusqu'où sont-ils confinés dans ce camp de vacances Parce que je signale qu'un camp de vacances, c'est quand même pour aller passer des vacances. Il y a des piscines, il y a, euh, il, y a, oh, il y a des bungalows, il y a des douches, il y a des piscines, il y a, il y a des terrains de jeu, il y a tout. Là, les malades, et sont confinés dans, ses salles, dans des camps de vacances qui sont faits pour prendre du plaisir pendant les vacances. Ben là, ils, ils les mettent dans les camps de vacances. Est-ce que c'est vraiment un camp de vacances À vous de voir. Hein? Moi, euh, je fais quelques additions et elles vont juste. Même si je ne suis pas copine avec les maths, hein, pas du tout. Ouais, mais bon, des fois, euh, c'est juste de la logique juste de la logique juste observer, regarder voir autour de nous hmm. ben, je peux remercier la fibromyalgie parce qu'elle m'a au moins apporté ça c'est-à-dire que maintenant du fait que je ne vais pas travailler et que je ne que je peux pas travailler ce qui est quand même une nuance relativement importante eh ben, euh, j'observe hmm? j'observe je me dis, il y a ça, et ça, et ça qui va. Hop. Ça m'interpelle. Alors, euh, moi, je ne veux pas vous, en... vous prendre la tête avec ça, surtout un dimanche. Mais est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous Juste euh, comme ça, ça ne vous interpelle pas Moi, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en attendant, écoutez, aujourd'hui, il y a du soleil, en tout cas chez nous. Et... Euh, bah, on entend les oiseaux chanter, c'est merveilleux, c'est le bonheur mmh. pour tout le monde. Et, ouais. Et euh, d'ici euh, une prochaine vidéo, protégez-vous, pensez à vous, pensez à vos familles, pensez à vos amis. Pensez aussi à ceux que vous ne connaissez pas, mais qui ont besoin de vous. Et portez-vous bien. A bientôt. Salut